Vous passez toujours par le côté de cette fleur, mais ne sait pas son pouvoir médicinal. Boissons tropicales sont devenues l'un des marchés les plus vendus, beaucoup de gens préfèrent. Prendre ces boissons un soda ou café, car ils sont certainement plus avantageux qu'auparavant. Et la reconnaissance de ces boissons a été telle que non seulement a exploité son potentiel dans les boissons froides, mais ont également commercialisé des thés et il y a des endroits où même étaient en mesure de préparer la crème glacée à base de ceci. L'un de ces boissons très connus est préparé avec fleur de Jamaïque, cette jolie fleur d'assurance jamais vue et ont également remarqué que son utilisation est tout à fait commerciale, mais vous ne savez pas et qu'il peut fournir de nombreux avantages. Voilà well, tout cela merci à la jamaïque fleur. La puissance de cette fleur est non seulement ce qu'elle a une grande saveur et est polyvalent pour la préparation de divers types de boissons, mais ne contient en fait des propriétés très bénéfiques pour le corps et ceux-ci peuvent être mis à profit si nous les connaissons, car il est ici nous allons vous dire quoi. Ingrédients 1 litre d'eau diluée avec fleur jamaïque 50 gr fleur d'hibiscus jamaïque un autre litre d'eau qui est déjà en ébullition. Édulcorant de votre choix. Procédure. Faire bouillir l'eau et ajouter la fleur de la Jamaïque, faites cuire pendant quelques minutes et retirez du feu, laissez refroidir et devrez ajouter l'eau restante. Adouci la boisson à votre goût et vous avez terminé. De cette façon, vous obtenez beaucoup de la Jamaïque eau de fleur et vous buvez toute la journée, vous pourrez profiter de la bonne santé et votre corps se sentira dans le club. Partagez avec vos amis. Il est un diurétique puissant. Prévient la constipation et améliore la digestion. Soulage la douleur des problèmes de digestion. Il est riche en vitamine C, contient des antioxydants et contribue ainsi à lutter contre les radicaux libres. Améliore la pression artérielle. Soulage les douleurs qui viennent avec les menstruations. Renforce le système immunitaire. Tout ce que vous pouvez obtenir avec une présentation d'une fleur de boisson la Jamaïque, mais certainement beaucoup mieux ses propriétés profitera si vous vous préparez votre propre thé.